C'est notre Dieu. Et ce matin, nous vous disons vraiment merci, Père. merci, Ce matin, nous sommes réellement heureux encore d'être rassemblés dans ta maison, Père. Te remerciant pour ce que tu as fait pour nous encore, pour ce toujours du Père. Le temps que tu as permis d'accabrer nous à parler à Père, ce sauveur, pour nous atteindre encore cet endroit qui est le chien, Seigneur. Merci encore ce matin pour le saum, merci pour l'exaltation, Père. Merci encore pour les choses de l'écran qui sont montés devant ton trône de grâce, notre Dieu. Nous sommes heureux d'être rassemblés en ton nom, mon bénémoine Père du Parce que nous savons qu'en ton nom, mon béni, mon Père, nous avons toutes choses. Et quand on est fausse la promesse de la paix d'être avec nous, Seigneur, tu es avec ton peuple, mon bénémoine, Père car là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, mon prêtres, Seigneur, tu es également aussi au milieu. Dieu. Béni sois-tu encore ce matin, Seigneur, parce que tu es réellement le consolateur divin, Seigneur. Nous allons appeler, mon béni Seigneur, pour que nous marchions avec toi, pour que nous puissions réellement être au bénépé, éclairés, conduits aussi par toi, Seigneur. Souviens-toi de chacun de nous encore de mes pères. Je pense aussi à nos frères et soeurs, bénémoins, pas de lissons, qui sont à différents endroits encore ce matin, et qui sont rassemblés en ton nom aussi, bénémoine Père. Pour te louer, pour te glorifier, Seigneur, pour aussi écouter aussi ta parole à ta bénépée aussi, la mettre aussi en pratique, Seigneur. Mon sauveur béni, que ton ton nom soit béni, béni encore ton peuple ce matin nous gloire à ton Seigneur, Seigneur parce que tu es le Dieu qui va dans nos péchés, Seigneur Nous iniquités quitter nos manquements aussi, mon sauveur que ton nom soit célébré à jamais quand avant voici prié au nom de des églises Amen le nom du Seigneur soit béni nous nous réjouissons toujours lorsque nous nous retrouvons dans sa maison malgré les temps, malgré les conditions extérieures combien c'est vrai que ce matin je remercie les Seigneurs de voir que le temps avait changé. Amen. Alors que nous avons mis dans une sorte de pression, réellement que ce sera impossible. Ce sera. Le coup. Mais Dieu chose de plus. Amen. Amen. Il est réellement notre Dieu. Amen. Que son Saint-Nom soit béni pour mm. ce qu'il fait pour nous. Qui vous bénisse tous malgré la pression des conditions de temps. nous êtes toujours là aussi pour pouvoir louer les Seigneurs et les glorifier. Mm. Ce temps ici aussi de foi intense passera. Mm. Et nous aurons aussi d'autres temps aussi, nous aurons le soleil aussi. Et c'est vrai, mais c'est comme cela. L'été, automne, hiver et printemps, tout se donnera jusqu'à ce que les Seigneurs viennent. Nous lui sommes reconnaissants pour toutes choses. Et pour voir aussi pour tous nos besoins, d'une manière ou d'une autre. nous le remercions pour cette grâce qui nous a accordé de pouvoir avoir le souffle de vie. de pouvoir être un peuple qui le loue et qui le glorifie dans toutes les circonstances. Nous sommes bénis parce que la parole de Dieu est, est merveilleuse, parce qu'au travers de sa parole, Dieu nous montre la voie et nous instruit pour que nous puissions réellement apprendre à marcher avec Lui et surtout à compter réellement sur Lui. Nous allons lever pour prendre une portion de l'écriture dans le livre des Corinthiens, par Corinthiens au chapitre 11, vous connaissez cette écriture, nous lirons donc le verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 11, juste la portion du verset 23. Cet homme de Dieu dit Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Amen. Précieux Sauveur, nous te disons merci encore ce matin pour cette grâce d'être rassemblé en ton Saint-Nom et de pouvoir chanter la gloire de ton nom au travers des chants et des cantiques, Père. On doit aussi entendre aussi ta parole au travers des psaumes, l'exhortation aussi que nous avons eue ce matin, Père. Et maintenant, mais que tu veux nous délivrer encore, Père. Père, puissions encore nous aider à pouvoir marcher avec toi et à être éclairés encore davantage par toi. Nous t'aimons, Seigneur Jésus, les temps et là, encore le bébé, toi qui as fait la promesse, tu reviens aussi bientôt, Père. Et nous voulons être réellement dans ta volonté parfaite. Soutiens-nous. Et accorde-nous encore la grâce, Père. Pardonne-moi, mon béni, Seigneur. accorde-nous la grâce, Nous avons tous besoin d'être enseignés par toi, d'être éclairés par toi. Soutiens-nous encore ce matin, car t'ai ainsi prié, comme M. Jésus-Christ. Amen. Au vous Cette nous la connaissons, nous lisons dans des circonstances bien particulières. Et tout être chacun de nous connaît effectivement, parce que cet homme de Dieu décrit effectivement la chose. Ce qui est particulier dans cela, c'est ce que cet ce homme de Dieu dit, c'est l'apôtre Paul que vous connaissez aussi très bien. C'est extraordinaire de pouvoir voir que cet homme ici a été l'un de ceux-là qui a eu à pouvoir persécuter l'Église, parce que vous savez comment les choses se sont passées avec lui lorsqu'il avait reçu donc des lettres effectivement auprès du Sanhedrin et tous les autres pauvres allait réellement accomplir la tâche pour laquelle il était donc investi par le saint -Hédrin. Et sur son chemin, c'est à ce moment-là qu'effectivement qu il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et ce qui est aussi particulier, c'est de pouvoir voir que lui, l'apôtre Paul, il combattait en fait ceux-là qui avaient cru au Seigneur et qui enseignaient, qui montraient effectivement au peuple de Dieu que réellement que, comme l'apôtre Paul l'avait dit, que, que toute la maison d'Israël sache donc pas avec euh, l'hésitation ou avec les probabilités mais avec certitude que Dieu a fait c'est Jésus, Seigneur et Christ donc là c'était vraiment euh, l'homme qui parlait, il le parlait avec beaucoup d'assurance nous l'avons entendu ici, si, il dit mais qu'il le sache vraiment avec certitude, et je crois que quand réellement le saint Oui, entendait cela, il était... Souvenez-vous aussi que dans le chapitre 3 des actes, effectivement, ces hommes, alors qu'ils sont sortis, et qu'ils allaient à l'heure de la prière, effectivement, et pour monter au temple, ils ont trouvé cet homme qui était là, assis à la porte qu'on appelle la Belle, et vous savez ce que cet homme attendait de Dieu en réalité. Parce que bon, comme vous donner donné l'amende, il s'est allé que, eux, Pierre et Jean, puissent arriver à pouvoir prendre ce qu'ils avaient comme argent pour... Donné. Alors, c est, c est, il entend quelque chose de surprenant, mais là des hommes comme lui aussi, nous le lisons juste rapidement ici, acte 3, et cela était quelque chose qui a pu bousculer peu cet homme, verset 3 verset 1, il dit <coughs> « Pierre et Jean montaient donc ensemble au, acte 3 verset 1, au temple, à de la prière, c'était donc la neuvième heure, et il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant bien et Jean qui allaient donc y entrer leur demanda donc l'aumône. C'est un geste normal pour lui et tout homme qui est là-bas serait donc touché par son infirmité Effectivement, alors il demandait effectivement l'aumône à ces personnes qui entraient. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous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 et le prenant par la main droite, il les fit lever, et au même instant ses pieds et ses chevilles de fermes. D'un saut, il fit debout, et il s'est mis à marcher, il entra avec eux dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de celui de ce qui lui était réellement arrivé. Et comme le boiteux... Les moitiés qui avaient été guéris ne quittaient pas pied les gens. Tout le peuple, étonné, a couru vers vers eux, a porté dite de Salomon ainsi. Donc, c'est un événement extraordinaire. L'homme même qui a été guéri était tellement dans la joie. Il sautait, il était tellement heureux que tous même dans le temple, effectivement, pouvaient voir qu'un événement s'est passé, parce qu'ils ont vu, effectivement, cet homme. Et vous savez comment l'apôtre Pierre et Jean, effectivement, ont eu à pouvoir parler au peuple en disant, mais... Ce n'est pas par notre piété ou par notre puissance, notre fond mais c'est la foi de cet homme ici, en son nom. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que vous avez crucifié et régné ici, donc, ces hommes ont eu la possibilité maintenant de pouvoir annoncer l'Évangile au peuple de Dieu qui était réellement dans cet réuni en cet endroit, parce que le Seigneur avait permis cela, effectivement, pour que l'attention du peuple soit attirée et que le message, la parole de Dieu, soit donnée, effectivement, au peuple de Dieu en ce temps. Alors, Là, effectivement, les hommes étaient avec les yeux rivés sur ces deux personnes-là, effectivement, parce que le Seigneur, notre Dieu, avait fait de grandes choses au travers de ces hommes. Alors, parlons, montrons, effectivement, maintenant, au peuple ce qu'il en était. Et c'était un moment assez important aussi pour Pierre et Jean, parce que là, il devait maintenant annoncer au peuple que c'est Jésus qui vous avez régné, effectivement. Or, ah, c'est Dieu, c'est Jésus, effectivement, était Dieu lui-même. Et en fait, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Donc c'est celui qui vous avez laissé le prince de vie. Il a même dit, il se très bien. Donc là, mais que Dieu bénisse cet homme. Alors cet homme, prit donc la parole, continuons maintenant à parler maintenant au peuple de Dieu. Chapitre 3, verset 12, il dit, Pierre, voyant cela, dit, au peuple, hommes oh, Israélites, pourquoi vous êtes-vous de cela Pourquoi vous l'avez fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété, que nous étions fait marcher cet homme, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était donc d'avis qu'on aurait lâché Vous avez régné le Saint et les Justes, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins, et c'est par la foi en son nom que son nom a fini. c'est lui que vous soyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison à plein de vous tous. Priez vos frères. Donc cet homme, parlait pour que le peuple comprenne et ce Jésus-là était le plus important et il est toujours le plus important. Amen. Et alors que c'est dire, c'est en son nom en lui. Et cet homme a eu confiance en son nom. Et confiance en lui, effectivement. Et c'est pour cela, vous le voyez, effectivement, l'homme qui était boité les naissances, effectivement. Et il marche aujourd'hui. Et ça, c'était dans le temple où, où l'arbre, effectivement, où le de l'Évangile, effectivement, et tout le peuple entendait. Il entendait maintenant parler de ces Jésus dont vous avez abandonné, rejeté, régné. Donc Pilate avait la mille fois relâché, effectivement, et que certainement, ils étaient conscients que réellement, que, oui, ils avaient choisi Barabbas. Vous vous souvenez encore, non Luc 24, effectivement. David a dit Barabbas, effectivement. Et ils avaient dit, mais alors, c'est en son nom. Et puis, ces hommes ici, alors là, ils prêchaient vraiment la parole de Dieu pour que le peuple ait vraiment la connaissance que ce que, qui se passe, c'est le Seigneur. Et c'est en son nom que Dieu, effectivement, allez voir qu'on puisse là, effectivement, Alors, maintenant, regardez maintenant cela. Toujours au chapitre 3. Et nous voyons, effectivement, ici, ce qu'il dit, cet homme ici, il se verra de cela. Alors, il dit, verset <f sweating> 25. Il dit, vous êtes, vous êtes, il dit, vous, d'ailleurs, verset 22, il dit très bien là-dedans, il dit, mais, Moïse à Dieu, père, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophètes, sera exterminé du milieu du peuple. Et tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes le fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront donc bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu a, ayant suscité son fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc il montrait effectivement au peuple, en réalité, la bénédiction que Dieu avait accorder à ce peuple. Et aussi la, la puissance et l'autorité qu'il y a en ce nom. Que Jésus le Christ n'était pas un homme simple on pouvait penser effectivement qu'il est venu comme ça. Non, c'était le Messie, c'était réellement Dieu dans la chair. Donc, c'était absolument important que le peuple comprenne ces choses, parce que les saint et tout ça ne voulaient pas cela. Parce que maintenant, il est très bien au chapitre 4, maintenant, nous comprenons maintenant ce qui se passe. Verset 1, il dit, « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple. » C'est vrai, non oui. Donc, ils parlaient au peuple, montrant réellement ce qui s'est passé, d'où cela vient, et la foi en qui, effectivement. Pendant qu'ils parlaient au peuple, « survint le sacrificateur, les commandants du temple et les salicéens. » Ces hommes devaient être contents, non Cet homme qui était boité depuis les naissances a toujours été là, le souverain sacrificateur, les sadicéens, et tout cela, passant ce chemin, il le voyait. Personne n'avait jamais su rien faire. Mais ces jours-là, je crois que chacun qui voyait cet homme-là assis à la porte de la belle, il devait avoir la compassion, la tristesse dans le cœur, de voir qu'un homme qui était là, il avait des il avait problèmes, les pieds, pour ne pas marcher avec ses pieds. Donc, c'est pour ça qu'on donne le mot, effectivement. Et alors Retrouvez, effectivement, que ce jour-là, dans le temple, effectivement, que cet homme en question, debout loin, glorifiant Dieu. Ah, je crois que, quand vous avez l'amour pour les autres, effectivement, vous vous réjouirez de la bénédiction de votre frère, de sa guérison. Amen. Vous réfléchissez un tout petit peu. Votre frère était vraiment malade, il n'a même pas marcher. Et puis le lendemain, vous venez vous trouver qu'il est débrouillé de sauter, glorifier Dieu. Qu'allez-vous faire Vous chantez aussi. Amen. Vous direz gloire à toi, Seigneur. Mais ici, on nous dit, mais ils étaient mécontents. Oui. c'est quand même ça, ça dépasse parfois l'entendement. Oui. On vous dit, mais des gens qui servent Dieu, des gens qui lisent effectivement hein, les Saintes Écritures, effectivement, pour montrer au peuple que Dieu, et puis arriver à voir qu'un homme qui était là, malade, Dieu qui ne marchait pas, et il marche, il devait sauter, il dit gloire à Dieu. Ne fils ce que pas. La joie qu'ils avaient de voir leur frère, cet homme-là, hein, qui était là debout et, et qui louait son dire, mais ses jambes étaient raffermies. Maintenant, ils il montrent que maintenant, Dieu vit réellement. Alors ils devaient chanter la gloire de Dieu. Et la congrégation de l'Ontario, dit, mais lèvons-nous, louons le Seigneur. Non, le commandant est venu. Regardez très bien. Ah, ah, ah. Non, non, non. Les sacrificateurs, tous sont venus. Dans leur tons, j'avais leurs vêtements. Et les commandants du temple même. Et les salutéens. Tout cela, mécontent. Ah ah, ah, regardez bien, mécontent. Pourquoi est-ce qu'ils étaient mécontents? Il étaient mécontent de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Amen. Parce que ce sont eux qui étaient coupables. Ils avaient tué ces Jésus. Vous vous souvenez encore? Parce que Jésus est Christ. Il dérangeait les programmes des seigneurs, et ainsi de suite. Donc, c'était interrogeant pour eux. Donc, il fallait qu'on puisse complètement l'éliminer pour que le peuple le revienne maintenant dans la forme que les sacrificateurs et ainsi de suite avaient Mais maintenant, mais maintenant, mais maintenant, eux qui étaient, vous savez, parce que <rire> lorsque Pilate voulait libérer Jésus de Nazareth, effectivement, ce <rire> sont eux-là qui ont poussé Pilate. Vous vous encore? Il dit, mais Pilate, si toi tu libères cet homme ici, alors tu n'es pas ami de César. Pourquoi Il dit, parce que <rire> nous n'avons qu'un seul roi, c'est César. Ces jours-là, <rire> ils avaient abandonné leur foi pour passer maintenant la foi des Romains. Ah oui, c'est vrai, non Il dit, mais vous avez vu cela Nous n'avons pas d'autre roi que César. Et celui-ci, c'était imposteur, parce qu'il s'est dit. Il est roi. roi. Ah, alors, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Pilate aurait été secoué. Il est donc roi. Il dit qu'il est donc roi. Alors, il dit, mais c'est pour ça qu'il est venu il dit, et tu es-tu roi Vous avez dit Il dit, mais tu es dit de toi-même ou d'autres te l'ont dit Il dit, si je suis si juif, moi, mais c'est son tes frères-là. Il, ah, il dit, mais si mon royaume était si bas mes serviteurs combattraient pour moi. Alors, quelque chose s'est passé dans Pilate, malgré qu'on voulait l'influencer quand il dit devant le, le Seigneur, c'est en train de lui parler, effectivement, cet homme a été touché en lui-même. Il a dit, mais tu es donc roi. Et oui, je suis né je suis venu au monde pour un à la vérité. Et tout celui qui est de la vérité, pour les lire 3, je Jean, Jean, Jean, Jean, Jean 19, je crois. sais pas. Jean 19, regardez le Rapidement, Jean 19, puis nous arriverons. Jean chapitre 19. Jean 19. Jean 19. Jean 19. Oui. Merci euh... frère. Merci beaucoup. Jean 18. Jean 18. Euh... Alors, nous lisons ici, au verset, au verset, au verset, verset, verset, verset, 36. Oui, oui, verset 36. Il dit, « Pierre répondit, moi suis-je juif, ta nation, il est presque sacrificateur, ton livret à moi. Qu'as-tu fait Mon royaume ne prend pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » En fait, je ne puisse pas livrer aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Puis, lui dit Tu es donc roi. Jésus répondit Tu le dis, je suis, je suis tu le dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Amen. Amen. Là, effectivement, les choses étaient assez claires. Et cet homme, la Bible dit, cherchait une manière ou d'autre pour pouvoir au moins. Et les laisser partir. Mais, mais, mais eux, les souverains sacrificateurs, Caïf et tant d'autres, effectivement, les pousser, les pousser à ce qu'ils puissent réellement crucifier cet homme. Et maintenant, quand cet homme est arrivé à poser la question maintenant au peuple, il dit, mais voici donc Barabbas d'un côté et Jésus de l'autre côté aussi, effectivement, lequel voulez-vous en fait que je relâche Les sacrificateurs, les sadissaïens de cela, ils commencent à influencer le peuple à cause. Il faut, ne il faut pas faut pas dire Jésus, non, il faut qu'on libère, il faut libérer Barabbas. Vous suivez cela Donc tous, effectivement, ils y étaient dedans. Et ils savaient, effectivement, qu'ils avaient demandé, effectivement, que Jésus le Christ soit crucifié. Et alors, maintenant, ils trouvent ces hommes-là dans les temps dont on reconnaît qu'ils étaient avec Jésus. Parce que, regardez très bien, puisque si nous allons au verset suivant ici, verset 13, verset 13, 4, 13, on nous dit ici. Lorsqu'ils firent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans inscription, Et ils les reconnurent pour avoir, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Donc, ces hommes, effectivement, ils les trouvent effectivement là, en train de proclamer au peuple que okay. c'est Jésus que vous avez rejeté. Parce que au chapitre 3, hein, les versets qu'on a lu tout à l'heure, effectivement, nous ont montré comment ils ont, ils ont, ils, ont, ils ont une manière. Maintenant c'est clair, effectivement, pas les tableaux en disant, mais. Même Pilate était d'avis qu'on le relâcha. Mais vous n'avez pas voulu ça. Vous avez voulu effectivement qu'on vous lâche les meurtriers, mais lui non. Vous voulez effectivement qu'on puisse le crucifier. Et vous l'avez fait. Et il dit, est... <rire> Dieu, il bien. et ça c'est merveilleux de pouvoir voir comment cet homme a présenté cette chose si glorieuse. Il dit ici, verset 14, acte, acte 3, 14, il dit, vous avez régné le saint. Il dit, vous avez régné le saint le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce de tuer. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Et je, il a juste d'abord mais nous en sommes témoins. Oh oh. Parce que là, on ne peut pas dire, mais ce sont des choses qu'on leur a racontées. Non, il dit, mais non, vous l'avez crucifié, il était mort, effectivement, mais Dieu l'a ressuscité et nous, nous sommes témoins Amen. alors le peuple dit, mais oh mais ce n'est pas qu'il nous raconte que on leur a dit que Jésus était ressuscité, mais non eux, ils étaient témoins, et ils sont témoins ils dit encore avec beaucoup d'assurance il dit, mais en réalité c'est dans le nom de ce Jésus-là alors là, c'est le comble le peuple dit, non, c'est Jésus qu'on a crucifié croire en lui, donne la vie croire en lui, donne la guérison alors effectivement, nous sommes des maîtrières alors, voyez-vous maintenant, alors là, maintenant, regardez, frère, pourquoi est-ce que le souverain, les sacrificateurs, et les commandants du temple, et les saducéens étaient mécontents, ils ne voulaient pas qu'on enseigne, parce qu'ils voulaient que le peuple soit gardé dans les ténèbres, effectivement. Parce que si les yeux du peuple découvraient la vérité, ils auraient dit, mais tous nos prédicateurs nous ont menti. Ah, c'est sur les certain. ils allaient abandonner les temples, frère. Vous qui étiez censé nous connaître la vérité, vous l'avez enfermé, malgré que si Jésus était là au milieu de nous. Il prêchait, on l'entendait. Parce que souvenez-vous, quand ils Ne croyez pas en lui qui s'est dit, c'est pas lui le Messie, il disait comme cela. À ah, la faute du oh. Est-ce que quand le Messie viendrait, ferait-il plus grand chose que ces messies? Le cœur était partagé. Parce que chaque fois, là où il partait effectivement, le Seigneur était derrière, le Messie est là. Pour que quand la foule va croire, il faut. Oh non, non. Rends gloire à Dieu. Vous êtes d'accord mmh. Il verra que cet homme était un pécheur. Vraiment, vous voulez que moi, j'ai dit ce que cet homme. D'abord, qui est-il pour toi Vous êtes d'accord Parce qu'il ne voulait même pas qu'on reconnaisse qu'il était un homme de Dieu. Un bah, homme envoyé de Dieu. Non, non, non, non. Qui est-il d'abord pour toi Parce que vous savez, c'est quand on leur parlait comme ça avec menace. Frères et sœurs, un homme qui était, vous savez, aveugle de naissance, je crois, c'est comme ça. Un aveugle de naissance. Il faut vous mettre méchant quelque part. Un aveugle de naissance. Il ici, chapitre 9. Jean, chapitre 9, verset 1 Il dit, Jésus fit en passant un homme aveugle. Des naissances, en plus. Donc, depuis qu'il est né, il n'a jamais vu le soleil. Ni même sa maman, ni même son papa, ni son cousin, sa mère et ses frères. Il ne les connaît même pas. Seulement des, des oreilles, il entend simplement la voix, mais jamais vu. Il a toujours vécu avec ce même sa décès un pharisien. Rien ne s'est passé. Mais ce jour-là, cet homme est même passé, il a ouvert les yeux. Oh Quand ils l'ont vu, on a de se réjouir effectivement. Non, comme vous savez encore, regardez bien, verset 13, acte 9, non, pardon, Jean 9, verset 13, et 10. il dit. Il menait envers le pharisien, celui qui avait été avec. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui démentaient. Ah, bon. Comment il a recouvré la vue Et il leur dit Mais il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Et je vois sur quoi quelques-uns des pharisiens disent Mais cet homme ne vient pas des dieux, car il n'observe pas les sabbats. D'autres dirent, Mais comment mais un pécheur peut-il faire des miracles oui, oui, oui, oui. <rire> Oh, gloire à Dieu Amen. Frère, certainement, c'est vrai, frère. La parole de Dieu ne consiste pas simplement des paroles, mais c'est aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Ah ben c'est sûr et c'est Si Dieu est avec nous, où sont donc les miracles? Si Dieu est avec son peuple, frères et sœurs, le miracle le doit suivre. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu des miracles. Vous savez ce que Nicodème, vient de dire, vous connaissez cela, non? Il dit, mais oh, oh, oh, Rabbi, nous savons que tu es un docteur. Venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Frères et sœurs, ils sont vraiment condamnables. Ça c'est vraiment une condamnation parce que ces gens ont eu les yeux pour pouvoir voir, et réaliser quand même dans leur intérieur, que c'est Jésus-là, il venait de Dieu. Alors dites au peuple, effectivement, que la chose allait être ainsi. Regardez maintenant ici, nous voyons au chapitre 9, verset 17, il dit. Alors il dit, mais d'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire des miracles et il y eut division parmi eux. Parce que marquez très bien ceci, frère. Quand réellement Dieu agit dans un homme, ce n'est pas des discours persuasifs. Non, c'est la puissance et la démonstration de Dieu. C'est là que nous savons que réellement que Dieu est avec cet homme. Amen. Pas seulement la parole, mais non. Dieu doit accomplir, effectivement. Non. Et Dieu doit prouver que c'est sa parole. Amen. Et que tu frère, cet homme, Jean, a eu à pouvoir quand des témoignages comme vous avez effectivement, du Seigneur. Et puis après quelques temps, effectivement, il a eu l'amnésie spirituelle. Jean le Baptiste. Vous vous souvenez encore Amen. Il a eu l'amnésie spirituelle, effectivement. Il envoie des gens pour aller, ses disciples, effectivement, pour aller demander au Seigneur Jésus. Est-il celui qui devait venir où devrons nous attendre un autre Après avoir fait une telle grande déclaration d'abord qui, qui était cet homme-là. Et puis il change de version. Vous remarquez Est-ce que ce qui est merveilleux, frère, il est vraiment très bon, notre Dieu. Amen. Il est sage, il est merveilleux. Amen. Il est toujours dans cette attitude aussi calme et tranquille. Amen. Nous l'aimons beaucoup pour cela, frère. C'est vraiment, est, est vraiment l'exemple parfait. Amen. Vous savez ce qu'il a répondu à celui-ci a Il allez, a dit, allez, dis-là, je crois que c'est dans le livre de, de, de, de Luc, quelque chose comme ça. Je suppose que c'est dans Luc ou, ou Marc, mais je crois que doit allons être nous retrouver ici. Regardez. Donc, dans Luc ou la je pense que... Je ne sais pas si c'est ce qui est Je suppose que c'est cela. Je pense que c'est ce sera... dans le Luc ou la Marque. Luc chapitre 5. Vous connaissez comment c'est passé en fait, il y a qui était mort, effectivement, ressuscité. Alors, verset, verset, euh, verset, verset 15, il dit, et la mort s'assit, Luc 7, 15, la mort s'assit, et le mort s'assit, pardon, et le mort s'assit, et s'est mit à parler, Jésus les rendit donc à sa mère. Vous comprenez en fait le contexte mm -hmm. C'était donc un jeune homme qui était donc, donc mort, n'est-ce hein, pas dans la terre, Alors, verset 16 il dit, tous furent saisis des craintes, et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a parlé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela à Dieu et les envoya vers Jésus pour lui dire, Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est un problème, hein? Le même Jean qui dit ceci, il dit, mais, après avoir entendu effectivement ce qui s'est passé, il dit, mais, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Mais là, écoutez bien, il dit, arrivé donc auprès de Jésus et il Jean-Baptiste, nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprit malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Verset dit, et il leur dit, « Allez rapporter à, à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Amen. Amen. Et j'avais le voir, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi. C'est ça, en fait, l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, lorsqu'elle est apportée, effectivement, le Seigneur, notre Dieu, doit confirmer. Amen. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement, avec les apôtres, effectivement, en ces temps-là. En réalité, quand cela s'est passé, effectivement, mais Dieu démontrait qu'il était réellement le Dieu vivant. Et qui n'avait pas changé, et qui continuait à pouvoir réellement œuvrer au travers de ceux qui sont à lui. Et ainsi donc, dans les livres que nous avons l'hôtelé, effectivement, dans les livres de Jean, effectivement, au chapitre 9 en réalité, ces hommes se rendaient compte d'une chose, qu'effectivement, que quand Dieu est en action, effectivement, aussi, les gens doivent s'accompagner. Parce qu'ils disent, mais oui, mais comment est-ce qu'un est qu homme qui, qui est pécheur peut arriver à pouvoir faire de telles choses en réalité Alors, je dis, mais oui. Alors, maintenant, écoutez bien, nous relisons rapidement le chapitre 9 de Jean, puis le verset 16. Il dit, sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, mais cet homme n'observe pas les sabbats. D'autres disent, mais comment un homme pécheur peut-il faire de tes miracles Et il y a eu une parmi eux. Il dit encore à la veuve, trois et <rire> Quelle est tu de lui sur ce qui t'a réellement ouvert les yeux vous avez encore Toi, quel est tu de lui sous ce qui t'a ouvert les yeux Il répondit Mais pour moi, il n'y a pas de doute. <rire> Quand voulez-vous qu'il puisse tanker à gauche et à droite Mais Non, peut-être, probablement, je suppose que. Non Amen. Non, non, non, non Parce que vous savez pourquoi, frère et soeur En fait, cet homme, la chose s'est passée en lui, c'est lui qui a expérimenté. Amen. Il était témoin de la chose. Amen. Donc il y avait un pape, et tu sais, pour l'homme parce qu'il ne sait pas possible, non, non, non, non, non Pour moi, je sais que cet homme-là était un prophète. Amen. Il dit, moi, je sais d'où je viens. Je sais où j'étais. Avant, je jamais vu. Mais il est venu. Il dit, oh, là, là, là, là, là. Il dit, mais tu vas aller trop loin. Écoutez bien. Tu vas aller trop loin. Le verset suivant dit, mais les Juifs, malgré cela, n'est qu point qu'il lui a été aveugle. Oh, frère. Vous savez, frère, pour embrasser les mensonges, il faut rejeter la vérité. Amen. C'est vrai. vrai? Amen. Oui, oui. Pour douter, il faut rejeter la foi. C'est vrai, non vrai. Parce qu'ici, en réalité, cet homme était la eux. Oh non, non, non, non, non, non, non, non, non, Mais si, mais mmh. j'étais aveugle, frère. Mmh. Mais qu'est-ce qui est passé Ils donc, pas fait la Bible. Le juge n'est au point qu'il lui était aveugle et qu'il lui recouvrait la vue, Jusqu'à ce qu'il eût fait venir ses parents. Elles les interrogeait en disant, mais est-ce là votre fils que vous êtes né aveugle Comment donc voit-il maintenant c'est pas à répondre, mais oui, nous savons que c'est notre fils, c'est vrai, et qu'il est né avec, c'est vrai, mais comment il voit maintenant ou qu'il a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons, hein. interrogez les lui-même, il a dit l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Oh, je pense que les frères là qui étaient guéris étaient calmes. Bon, papa et maman peuvent parler. Moi, je sais. C'est sûr et certain. Il était tellement sûr et certain. Frère et soeur, quand tu as fait quelque chose en vous, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise Mais est-ce que c'est sûr et certain, frère Amen. Vous bouchez vos oreilles. Tu sais que c'est la vérité. Amen. Parce que toi, tu as expérimenté. Amen. La chose s'est passée avec toi. C est, c est vous savez, cette certitude, fin. un homme ou une femme qui n'a pas encore vraiment eu l'expérience avec le Seigneur, son langage est toujours rempli avec des peut-être. Et probablement. Oh, Dieu est fait. Oh, Dieu est fait. Non. Un homme qui a seulement été Dieu, il a tellement confiance. Amen. Et c'est vrai, vous savez. Quand le Seigneur a parlé à Abraham, Abraham savait que c'était Dieu qui lui a parlé. C'est vrai, non Amen. Il dit Qui ton père est à Abraham savait. Quand il y a des discussions entre les troupeaux d'Abraham et de, de Lot, qu'est-ce qu'Abraham a commencé à voir dire Oh non, non, non, Abraham était celui de l'autre. écoute. La situation est comme ceci. Mais tu as fait ton choix. Hmm? Si toi tu pars à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Choisis donc. Abraham savait que le Dieu qu'il avait appelé, ce Dieu-là marcherait toujours avec lui, parce qu'Abraham était sur le chemin de l'obéissance. Et chacun de nous doit être sûr et certain que si Dieu t'a fait sortir de quelque part, frère, dans, le dans lequel toi tu t'es trouvé, effectivement, c'est Dieu, et tu n'es pas dans l'obligation, mais il est dans cet amour pour lui, dans sa bonté de poids, de parfait. Travailler en toi, effectivement, pour que tu atteignes le stade pour lequel il t'a appelé. Parce que s'il t'a appelé, c'est parce qu'il t'a connu d'avoir la relation du monde. Il sait qui tu es, frère. Alors, quand tu es été appelé de Dieu, tu dois connaître ta position aussi. C'est sûr et certain. Et ces hommes savaient ça. Et cet homme, pendant que nous lirons rapidement, pendant que, effectivement, le parent, on leur interroge, effectivement, mais, ils nous est-ce que vraiment il est, oh, oh. est ce que vous pensez qu'il était intéressé Il a déjà vu qu'il s'était comme des comédiens. Il dit, mais moi, je vous dis, ici, pourquoi l'appeler ma mère et mon père je suis ici, là, tout le monde le sait. Parce que c'était difficile pour eux. Ils ne voulaient pas croire, mais ils savaient que c'était vrai. Mais ils ne voulaient pas croire. Ils voulaient trouver quelque part qu'on puisse mettre une tâche sous le Seigneur. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur était quelque part dans Mais ils savaient ce qui s'est passé. Amen. Amen. Je suis là, certain Amen. Tranquille, ils savaient ce qui s'est passé. Ils laissaient voir. C'est pour notre instruction. Amen. Et alors maintenant, il dit oui, mais il avait l'âge, il peut parler de lui-même. Maintenant, écoutez très bien. Verset 21, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour l'Église, il serait exclu de la synagogue. Vous comprenez maintenant pourquoi ils ne voulaient pas croire cet homme était aveugle Parce qu'ils avaient déjà établi une loi. Même si la chose était évidente sous leurs yeux. Il a déjà déclaré qu'il était un faux. Maintenant, c'est mm -hmm. tellement évident, il ne veut pas accepter cela, frère. C'est pour ça, ne prenez pas des productions contre les Saintes Écritures. Amen. Amen. Parce que vous vous liez quelque part. Maintenant, même si Dieu prouve la véracité, c'est devient... Mais qu'est-ce que maintenant on va dire? Parce que moi, j'ai Frère, Il faut que chacun de vous soit libre. Amen. Et comme la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont vraiment fils de Dieu. Amen. Ils étaient eux-mêmes liés dans leur système. Et pourquoi les systèmes lient toujours? Ils dans leur système, effectivement. Comment fait? Ça devient difficile. Et puis ils avaient cet homme là qui était devant. Ah oui, ça c'est. Mais il faut trouver un moyen pour qu'on qu puisse dire non, ce n'est pas vrai. Alors on va maintenant chercher des gens à gauche et à droite. C'est sûr et certain, frère. Ah oui, oui, oui c'est sûr et certain, ça, c'est sûr et certain. Vous avez rendu un témoignage, Dieu a fait, puis on va dire, et on va voir un peu si son voisin, est-ce que tu es sûr Est-ce que, est que vraiment, est-ce qu'ils vont. On se raconté à gauche, et à droite, pour prouver effectivement, que ce que toi tu dis n'est mm -hmm. pas vrai. Mais alors que Dieu a agi avec toi, mm -hmm. l'assurance que. Nous devons avoir, ne vient pas des hommes. Amen. Cette assurance ne vient que du Seigneur lui-même. Il confirme réellement ce que nous sommes et ce qu'il a fait avec nous, effectivement. Mais vous savez, frères et sœurs, quand Dieu agit avec toi, toi, mon frère, toi, ma sœur, parce que le Seigneur est censé pouvoir le faire avec vous, il suffit que Dieu se saisisse de toi, ma sœur, de toi, mon frère, que tu dois être sûr et certain que tout l'enfer se tournera contre toi. Ce que le Seigneur l'a dit. Mm -hmm. Il dit ceci si que. Il dit, sous cette pierre, mm -hmm. je bâtirai mon église. Mm -hmm. Et les séjours de mort ne pourront pas contre elle. Mm -hmm. Donc, ils doivent se tourner, effectivement, pour pouvoir combattre cela. C'est sûr et certain. Mais toi, tu dois être ferme dans la position dans laquelle Dieu a eu à pouvoir aussi agir en toi. Alors, maintenant, nous continuons ici. Il dit, verset 22, il dit, donc, ses parents dire cela parce qu'ils craignaient les juifs, car les juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour Christ, effectivement, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a des lâches et te poser lui-même. Le pharisien rappelait une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit, maintenant, <rire> ils l'avaient appelé tes parents, je dis bon, écoutez, il faut lui poser lui-même la question parce qu'il a des lâches. Il dit bon maintenant, viens maintenant, parmi nous encore une fois. Parce que là, maintenant, c'est pour arriver à pouvoir t'influencer. Écoutez maintenant, comment ils ont eu à pouvoir trouver la manière de pouvoir parler à cet homme Il dit oh, « Toi, tu es fils d'Abraham. » Il dit, mais écoute, il y a un récessionnement, il dit, verset 24, Il dit, le pharisien appelait une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit, « Donne gloire à Dieu, parce qu'il faut vraiment que tu donnes la gloire à Dieu. » Alors, aux hommes, c'est vrai, non On doit donner gloire à Dieu. C'est sûr et certain. Mais dans quel sens, ici, il leur demande à lui de donner gloire à Dieu C'est que c'est de nier ce que Dieu fait. Ça, ça serait donner gloire à Dieu ou aux hommes N'importe que ce soit qu utilisé, mais donne gloire à Dieu. Donc, on a mis en fait, dans on a mis la couverture de Dieu au-dessus. Donne gloire à Dieu. En fait, ça veut dire donne gloire aux pharisiens. Mais c'est la vérité, non oui. Parce que Dieu fait quelque chose. Moi, je donne nièce. Yes. Mais moi, j'étais fait, je ne voyais pas, il dit, non, donne gloire à Dieu. Regardez bien. Donne gloire à Dieu. Écoutez bien. Le côté ici dit, mais donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Réconnais hein? qu'il qu était un pécheur, c'est un faux. Alors là, tu vas donné gloire à Dieu. En fait, je leur ai donné gloire aux pharisiens et aux saducéens, pas à Dieu. C'est vrai. Parce que c'est un combat, frère. Vous savez, c'est ce que Satan fait en fait. Quand Dieu entre dans votre vie et qu'il commence effectivement à pouvoir agir davantage, la flamme de Dieu commence à brûler de plus en plus. Satan n'est pas content. Il ne va pas vous laisser tranquille, mon frère et ma soeur. Si, si vous êtes marié, votre mari devient de plus en plus nerveux. Ah oui, certainement c'est vrai. Vos enfants à la maison, mais ils vont ramasser les casseroles à la gauche et à droite. Pourquoi Parce que quand vous mettez à prier effectivement que Dieu commence à travailler en vous, l'enfer, c'est vrai. Satan veut en fait tuer la flamme qui brûle en vous. Parce que si ça continue à brûler, oh, ça sera le réveil partout. C'est pour ça qu'il faut vraiment demeurer ferme. Dans les choses que nous reconnaissons qu'elles sont des dieux, alors, ah peu importe si c'est les, les Vatican, ou je ne sais pas moi, ou, ou l'archevêque, j'en sais absolument rien, mais quand cela, parce que vous savez que on a eu à pouvoir de euh, mettre un édit, euh, je pense, dans, dans le gouvernement, je pense c'est le Parlement, que les Bibles devaient être retirées en fait des écoles. Vous avez encore cela Que nos enfants ne devaient pas connaître, savoir effectivement que Dieu est un créateur. Que tout devenait être fait par la... Vous savez quoi, c'était l'évolution les... Oui, mais il peuvent peut pas j'ai les documents, moi j'ai les documents. Donc effectivement, que, il ne faut même pas parler que Dieu est créa, parce que quand vous dites Dieu est créa, oh, oh, oh, on ramène l'homme dans.. Non, il faut dire l'homme a évolué. Il et, est et sorti du crapaud, Pas sans bras. Mais c'est ça. C'est ça, c'est ça en fait. Bon, on ne rentre pas là-dedans. Regardez, maintenant, ici, il dit. Verset, verset 24, j'aime beaucoup cet homme, que Dieu le bénisse. Amen. Il dit, il dit, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Verset 25, il dit, il répondit, il dit, mais bon, s'il était un pécheur, je le sais. Alléluia. Oh, frère et sœurs, si Dieu peut faire de nous comme ça, frère, Amen. un fils de Dieu, une fille de Dieu est libre, frère. Amen. Là où est l'esprit de Dieu, là où est la liberté. Amen. Il est tellement libre, Dieu. il n'est pas lié par un homme. Il est tellement libre, je prends la décision, j'observe. C'est que Dieu dit, je prends. Amen. Oh, mais il gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. Quand on dit donne gloire à Dieu, ils sont avec Dieu. Non, Dieu n'est pas là-dedans. Amen. Amen. Tu veux que Dieu nous gloire à Dieu, penser à toi ce que toi tu veux Moi je veux savoir ce que Dieu fait. Il dit Mais donne nous gloire à Dieu, cet homme était vraiment pécheur. Parce que nous l'avons catégorisé effectivement que non, l'Israël, il commet des dégâts parmi nous. Allez, mais, il dit Mais s'il était un pécheur, je n'y Mais je sais une chose. Oh, Jésus, il est se de Je sais une chose. J'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Hein? Oh, que Dieu a béni cet homme. Amen. Il dit Mais avez-vous entendu que. Regardez, il est écrit frère. C'est merveilleux. Il dit Mais. S'il était un prêcheur, j'ai je laissé. J'essaie une chose, c'est que j'étais aveugle. Et que maintenant, je vois. Et il lui dit Mais. Qu'est-ce qu'il tas fait hein? oh, oh. Tu es toujours ferme, ça. Est-ce qu'il t'a donné quelque chose à pouvoir manger pour les bénéfice? Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il a fait de toi, effectivement, pour que tu te à lui? Il dit, oh, oh, oh. mais j'essaie une chose, moi, j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Amen. Quelle grâce pour moi que Dieu m'a écouté. Il dit, mais Amen. je le voyais, je le connaissais. Même mes parents, je ne le voyais même pas. Il dit, oh là là. C'est pour ça que quand ses parents parlaient, il était tout à fait tranquille. Amen. Dites-moi, mais vous ici, vous savez que depuis que je suis né, même votre visage ne présentait même pas. Si cet homme n'était jamais venu vers moi, mm. toujours les ténèbres, j'ai serré, j'ai continué les ténèbres. Qu'allez-vous faire de moi à la fin de ma vie Toujours m'étais dit, par la main, vous serez fatigué. Cet enfant, bon, on en a assez, on en a assez, puis on est blessé ou dans un homme. Mais quand Jésus vient, enfin, ma vie a pris un sens. Frère et soeur, c'est la manifestement. C'est vrai. vrai, vous étiez sur le point de m'abandonner dans les hommes, dans les endroits pour les, les affaires que maintenant, il dit, je vois. C'est vrai. Alors, ah. là, il dit, oh, donne-nous, mais oui, j'ai dit, regardez bien, regardez le continue rapidement, Il dit, écoutez bien. Au oh, verset ben suivant, il dit, mais oh là là, qu'est-ce qu'il a -t fait hein? Comment t'a-t-il ouvert les yeux Il a répondu en disant, mais je vous l'ai déjà dit. Amen. Amen. Frère, il était sûr et certain. On voulait qu'il change sa version. Il m'a dit, mon frère. Vous voulez que je dise pas qu'il a soufflé Parce qu'avant, il a mis de la boue. Oh non, comme il a mis la boue le samedi, les 8 va. C'est pas un homme Non, Moi, j'allais dire maintenant Ah oui, il faut que je change un peu pour qu'on croie que des dieux. Non, je n'avais pas dit non. Bon, comme dis, il dit, a fait la boue, c'était. Non, ah, non, il a fait. Hello. Il dit mais je vous l'ai déjà dit. Amen. Le même témoignage, je le maintiens jusqu'aujourd'hui. aujourd'hui. Amen. C'est vrai, non Amen. Tu n'es pas changé là. Parce que, parce que, parce que. Non, il n'y a pas de parce que. Il a fait, donc je dis ce qu'il a fait. Il dit, mais je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Oh, oh, oh, oh, ça vous rappelle rien, c'est merveilleux. Ça. Oh, oh, oh. Amen. Dieu est grand. Hein? Amen. Parce qu'en fait, il voulait simplement entendre ce qu'un voulait entendre. Mm. Que cet homme dise ce qu'un veulent entendre. Mm. Mais cet homme dit les choses qu'il a vécues. Comment voulez-vous que vous puissiez nier ce que Jésus-Christ, le Seigneur, a fait de vous, en fait, dans votre vie C'est pas possible, ça. Vous l'avez vécu. Vous l'avez vécu avec lui. Et ben, vous rendre témoignage de ce que Dieu a fait avec vous. Et en vous aussi. Alors maintenant, écoutez, disons. Il dit, il dit, mais je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore <rire> Frère, quand le Seigneur a touché ta vie à toi. Amen. Les souhaiters s'est passé en toi, frère et sœurs. Même si on prenait toute l'armée du monde entier. Si tu réunis ce que Dieu n'avait rien fait. Bon, Toute l'armée du monde a été serrée, elle a dit non, non, non, mais j'ai serré la vérité, que j'ai vu. Il a fait cela dans ma vie à moi. Alors, il dit je vous l'ai déjà dit, mais que voulez-vous encore Pourquoi voulez-vous encore Je a dit, mais voulez-vous aussi devenir sélectionné Oh, ça, il ne fallait pas le dire. Ça, il ne fallait pas le dire. Là, tu as touché vraiment le point sensible. Parce que pour tout ce temps, il voulait t'en éloigner, puis plus. dit, mais toi, nous, qui voulons t'éloigner de lui et Dieu veut que nous, nous devenions auprès de lui, Non. Et maintenant, tellement là, la tue, maintenant, nature maintenant se manifeste. Ah, oui. D'abord, il dit, « gloire à Dieu vous ça !» Vous, vous avez les, les, les, la fausse immunité, « là. gloire à Dieu, donne gloire à Dieu !» Donc, il s'est éteigné dans la colère, hein. Parce que si, il faisait voir cela dès le départ, les jeunes hommes allaient fouiller, mais les fois qu'ils m'ont d'abord qu'ils sont des saints, « Donne gloire à Dieu !»« Re gloire à Dieu !» Donc, il s'est éteigné. Alors, maintenant, quand il a touché les points culminants, Oh !» La nature des l'homme s'est déchaînée il, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Ils le pauvre qui était aveugle. Ils ont commencé à l'injurier. Vous suivez cela C'est pas possible, ça, des croyants, des docteurs à la loi, des prédicateurs de l'évangile, commençaient à, à injurier cet homme qui était là. C'est le que. Oh non, non, Dieu. Vous avez fait votre fermeté dans la parole de Dieu. Amen. là que les démons puissent ne plus savoir où s'éteigner. Amen. C'est vrai Amen. Amen. C'est sûr et certain cela. Ah oui, oui. c'est sûr. Ils ont essayé de pouvoir se contenir avec tous les mécanismes possibles, vous savez, parce que dans la psychologie de ce monde ici, il faut dire, bon, il faut se retenir un peu, il faut ceci, il faut cela. On a des cours comme ça qu'on apprend à gauche et à droite. Mais devant la puissance du Saint-Esprit, toutes ces théories-là s'envolent. Oui. La là, nature se manifeste à menacée. Les insultes, elle dit, mais oh, tu étais un saint tout à l'heure. Maintenant, tu montres, il ne pas me soutenir. Un saint qui change que du jour au lendemain, il y a un problème, quelque part, la sainteté. C'est vrai, non Oui, alors maintenant, écoutez bien. Oh, oh. Il a joué et dit, mais c'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, hein nous ne savons d'où il est. Oh, Pardonnez-moi, mais c'est un tableau pathétique. Vraiment pathétique. Et ces gens disent que nous savons. Ils ne savaient même pas que.. Vous savez, c'est ça, ça le grand problème avec tous. Ce que on peut lire ce que Moïse a eu à pouvoir dire effectivement, et bien le répéter sans problème comme il le faisait à l'époque avec le peuple, mais jamais, jamais expérimenter. Ce que Moïse avait expérimenté, parce que vous savez, quand un homme de Dieu parle, effectivement, comme, comme par exemple, l'épreuve les... de Jean, sous l'onction de l'esprit, c'est Dieu qui parle. Amen. Ils sont dans une certaine dimension. Mm -hmm. Alors, quand tu prends la parole, il faut que, pour la saisir, effectivement aussi, il faut que tu dans la même dimension. Mm -hmm. C'est pourquoi j'ai toujours dit, on me met à la corde de va me couper la tête de la de cela, j'ai dit, frère, et c'est si la, la, la vérité biblique le même Dieu qui s'est révélé à William Branham. La même révélation que de William Branham, le même Dieu doit aussi te la donner. Que vous ne croyez pas, c'est votre problème. Mais c'est si la vérité. Amen. Parce que autrement, frère, comment peux-tu croire cette parole? Amen. Ça lui a été donné par la révélation. Amen. Pour que toi tu la crois aussi, il faut que Dieu te le révèle. Amen. Le même Dieu qui a. C'est vrai, il n'a pas. C'est vrai, frère. Et j'aime beaucoup cet homme. Frère, vous savez, ce n'est pas un, en lisant le brochure que vous la révélation de la parole de Dieu. Amen. Aucun homme ne peut pas donner la révélation. Amen. La révélation vient du Seigneur. Amen. Alors pourquoi ne pas croire que Dieu a été révélé ce que l'on a vu dans l'homme Il est censé pouvoir te donner la même révélation. Amen. Autrement, frère, tu n'as pas cru à la parole de Dieu. Parce que pourquoi, au message du temps du soir, il faut qu'il qu y ait une révélation quelque part qui est un troubier, effectivement dans la parole. Et alors, j'aime beaucoup cet homme, l'apôtre Paul, qui dit Oh là, là quand Dieu s'est révélé à toi, la même relation de Dieu. C'est comme rien de faire. C'est comme Jean Jean le Baptiste. Il voit et il dit Mais voici donc l'agneau de Dieu qui est au-dessus du monde. Il dit Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser. a dit C'est lui ce qui va descendre. Il a rendu un puissant témoignage. Toi et moi, nous avons cru cela. Du jour au lendemain, par l'amnésie spirituelle, Jean change de version. Maintenant, regardez très bien. Si vous étiez simplement accroché et attaché simplement à l'écrit, je vais dire, à, à, à, à, à, à, à, à la déclaration simplement comme Jean l'avait dit, vous suivez ça Simplement la déclaration comme quand « Oh, j'ai entendu Jean, dire dit ceci. » C'est vrai Quand Jean va changer sa version, vous changerez aussi avec Jean. C'est la vérité ou pas oui. Mais si la révélation t'a été aussi donnée, <rire> et qu'un jour Jean a l'amnésie spirituelle, mais toi tu n'as pas l'amnésie, tu demeuras dans la parole. Amen. Que Jean change ou pas, moi je suis dans la parole. Amen. La révélation est nécessaire. Amen. Autrement, ce sera des suivis des hommes à gauche, et à droite. Quand aujourd'hui il va dire Ah, c'est ah, A, quand demain il la même chose. Vous changerez comme des, des joueurs de football qui changent des ballons, des pieds. Non, non, nous devons avoir la certitude Amen. des enseignements que nous avons reçus. Amen. Et quand nous l'avons reçu, nous l'avant. Vous aussi vous voulez devenir ses disciples. Alors il dit, <rire> oh non, non, non, non, non, non. Nous savons que, nous savons que nous sommes, nous, nous sommes disciples de Moïse. Et c'est ça qui est malheureux. Hein? Vous savez ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à eux Regardez ici, je pense que c'est cela dans le saint Écritures. Quelque part ici, dans ma aujourd'hui, quelque part, alors il parle, parlant de Moïse, voilà, merci. Je crois que c'est cela. Mm. Yeah. Oui, oui, c'est ça, oui, merci Seigneur. Jean chapitre 5, <coughs> verset 40. Jean 5, verset 41, il dit Je ne tire pas, pardonnez-moi, je regardais l'heure pour vous parce que je pensais. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Mm -hmm. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Mm -hmm. Si un autre vient en son nom propre, vous le recevez. Mm -hmm. Comment pouvez-vous croire vous tirez votre gloire les uns des autres Et qui ne cherche point la gloire qui vient de Dieu seul mm -hmm. Maintenant, écoutez très bien verset 45, il dit ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Vous suivez? voyez oui. Mais, écoutez bien, c'est lui qui vous accuse, c'est Moïse. Amen. En qui vous avez mis votre espérance Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais vous, mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croyez-vous donc à mes paroles et vous savez ce qui s'est passé Il dit, mais dit parce qu'il s'est dit, mais dites-nous si tu es écrit ça. Vous savez cela Et dites Moïse, nous sommes disciples de Moïse. Mais si seulement vous avez cru à Moïse, à ses écrits, effectivement, vous croyez aussi en moi. C'est vrai cela. C'est pas moi qui vous accusez. C'est c'est Moïse, lui-même, qui vous accuse. Parce que vous avez, Moïse a parlé tout cela, effectivement. Vous avez pris simplement la lettre, mais pas l'esprit. Parce que si vous avez pris l'Esprit, effectivement, dans lequel Moïse a été effectivement, vous saurez. Parce que regardez très bien, c'est ce que, dans le chapitre 3 des Actes, nous avons lu avec vous, effectivement, où, où l'apôtre Paul, Pierre, dit, dit mais il dit, mais oui, mais c'est ce que Dieu a dit par la bouche de Moïse. Il dit, mais le Seigneur, notre Dieu, si c'est un entre vos frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Ça, Moïse en avait parlé. Donc, il devait réellement aussi en prêter attention dans cela. Mais non, mais non, mais non. Les hommes prennent toujours ce qui leur plaît. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, on, on, on peut prendre les Écritures, on les habille comme des pagnes tout autour parce qu'il faut que l'Écriture soit conforme à ce que moi je vais faire. Pas que moi je sois conforme à la parole de Dieu, mais que la parole de Dieu s'adapte à moi. Mais ça, ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est que nous, nous nous adaptions à la parole. Et c'est comme cela qu'a été aussi Moïse, oui, le prophète en ces temps nous dit, mais quand il a été amené là-bas, là-bas, là-bas dans les cieux, là dans les derrière le rudeau, je parle de William Branham. Vous de cela? Mm -hmm. Alors il a vu une foule qui était là, il dit, oh ici, tous ici sont tous les Branham. Et on a posé la question, est-ce qu'ils sont tous les Branham, et s'il de suite? Alors, il entend un ange qui lui dit, il dit, mais tu seras jugé. C'est ça le grand problème avec les gens, quand on parle aujourd'hui. Tu seras jugé. Alors, le frère Bernard qui dit, mais, <coughs> est-ce que Paul sera jugé aussi? Et la réponse, je dis, mais oui, Paul sera jugé sur la base de ce qu'il a prêché aussi aux autres. Il dit, mais, si tous ceux qui ont cru à ce que Paul avait prêché, sont et qu'ils entrent aussi, le mien aussi entreront. Amen. Alors, tous ceux qui aiment glorifier l'homme disent Ah, voilà donc quand nous sommes dans avec William Branham. Non, ce n'est pas quand nous sommes avec William Branham, avec quelqu'un d'autre. Non. Il faut bien comprendre ce que cela veut dire. il dit Pourquoi donc Il dit mais Parce que je prêchais comme Paul a prêché. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le message Amen. Mais c'est ce que Paul a prêché. Amen. C'est la vérité. Ce que Paul a prêché. C'est le même. Amen. Et c'est là que nous a ramené le Amen. peuple. Amen. La foi de nos pères. Amen. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Amen. Et notre Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous devons revenir à ces choses, effectivement. Amen. Oui, mais depuis que C'est ce que la porte porte porte porte avez porte vous vous porte porte porte porte Christ en vous L'espérance de la gloire, frère, c'est ça le message, c'est ça l'évangile. Et vivre avec le Seigneur, étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, Amen. pour toujours, C'est Jésus qui ne peut pas changer. Ah oui, c'est sûr et certain, c'est ce Jésus qu'on avait mis dans les tiroirs, on l'a transformé, on l'a fait bébé dans les crèches, on l'a fait, je ne sais pas multiplier en combien, parce que chaque dénomination a son Jésus, mais notre Seigneur a été ramené parmi nous. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Ce n'est pas le Jésus des églises, non. mais le Jésus que nous avons, c'est le Jésus de la Bible. Amen. Et s'il est de la Bible, le site deviendra de vous. Amen. Amen. Amen. Les surnaturels doivent prendre place, frère. Amen. On va parler, oui, Dieu va prendre. Non, frère. Dans notre ministère, dans notre vie aussi, Dieu doit aussi manifester les surnaturels. Amen. Amen. C'est froid, mais c'est la même Amen. Amen. Amen. Amen. Mais c'est la vérité, puisque le Seigneur a dit aux disciples des gens <coughs> :« Allez donc, rapportez à Jean quoi Les discours que j'ai dit Non, oh, ce que vous avez vu Amen. et aussi entendu. Est la parole est Dieu. Dieu confirme sa parole. Non, non, non, parce qu'ils mettent l'accent, frère. Nous mettons l'accent et sur la parole Amen. et sur les miracles. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur Maria Amen. et ma soeur Irène. C'est la vérité ça. Et mon béni, mon frère, donc mon frère aussi. C'est vrai. Mm -hmm. <rire> <rire> Tout ceci est vrai, frère. Oh, vous savez, mais ce n'est pas le frère. <rire> si c'est le même Dieu de la Bible, <rire> quand ils étaient d'abord dans l'Ancien Testament, dans les déserts, ils nos pères nous ont raconté. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils nous ont raconté Que quand c'est Dieu a été avec eux quand il n'avait pas de l'eau, le rocher donnait de l'eau. C'est vrai, précieux frères et sœurs. Nous n'avons pas un Dieu qui est mort, notre Jésus vit. Et s'il vit, il te guérit. A Amen. Amen. Amen. pouvoir pour toutes événement. besoins. Ne sois pas découragé. Prenez courage. Jésus-Christ vit. Oui, qu ce qu'il vit. Alléluia. Tu as la victoire et c'est la victoire. Amen. Dans tous les domaines de ta vie, Amen. tu as la victoire. Lève-toi simplement, prends ta position de fils. Amen. Alors les démons s'enfuiront. C'est sûr et certain. Amen. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Ce qu'il nous a ouvert les yeux nous a montré notre position Amen. en Christ. <rire> Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Et là, quand tu y es, frère à moi, ma soeur bien-aimée, ce n'est pas une histoire ou une tautologie dont on va répéter la même chose. Non, mais en fait, c'est la vérité véritable, vraie, Amen. que tu es un fils Amen. né de Dieu. Amen. Alors, tu es plus que vainqueur. Amen. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu, Amen. triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui tient de ces mots... Amen. C'est notre foi. Amen. Amen. Toujours. Et alors La Bible dit, la foi est une fermation. Amen. Il n'y a pas de, probablement des... Non, je suis sûr. Même si aujourd'hui, vous savez, frère, j'aime beaucoup. Mon frère Joseph m'a donné une brochure. Et c'est quoi la foi, sixième sens. J'ai simplement ouvert une page là. Oh, j'étais heureux. ça. Ah, j'ai vu que Frère Madame avait prié pour un homme. Je vais vous raconter ici. Mais je verrais bien que vous le disiez vous-même. Un homme aveugle, je crois que c'est aveugle, je pense, aveugle, oui, oui, il dit, mais tu es guéri. L'homme parle, il dit, mais prophète, je ne vois pas. Il dit, mais en fait, ce n'est pas que tu.. tu, tu ce n'est pas ce que tu vois, mais ce que toi tu crois. Amen. Et cet homme est sorti, il dit, édition spéciale. Édition spéciale. Je vois. Amen. C'est notre foi. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, même si tu passes pas de moments un peu sombres, Amen. ne regarde surtout pas ce moment pour l'amour de Dieu. Amen. Plus tu regardes là tu donnes gloire à Satan, dire, oh Satan oh, tu es fort. Satan n'est pas plus fort que toi. Amen. Non, non, non, non, non. Amen. Toi tu es plus que vainqueur. Amen. Nous avons la pouvoir, nous avons la puissance sur l'ennemi. Il viendra t'affecter dans ton corps, effectivement. « Mais tu es un fils. »« Amen. »« Tu te lèveras, tu te lèves. A rien de moi, Satan. »« Amen. »« Tu reconnais que cet homme-là est un fils de Dieu. »« C'est sûr et certain. »« Il viendra tourner tout autour, effectivement. »« Mais lève-toi. »« Faut diviser toi et prendre courage. »« Amen. »« Il a dit, vous aurez les tribulations. »« Amen. Amen. »« Amen. Mais il ne craignez point. »« Amen. »« Car j'ai vaincu le monde. »« S'il a vaincu, frère, tu as la victoire sous le monde. »« Amen. Amen. » Mais, mais vous savez, frère, que ce soit les papiers, que ce soit les diplômes, que ce soit le travail, notre frère Bénédicte est ici, je pense qu'il n'est pas là ce matin. Mais regardez très bien. Oui, les dossiers, vous savez, la démons, Dieu nous prouve beaucoup de choses. Amen. Les visions avaient dit non, on ne donne pas. Maman devait voyager tout seul, bébé, rester. Mm -hmm. C'est vrai, non Amen. Mais quand je viens de la nous avons prié, non Amen. Dieu est d'Abraham, tu es Dieu qui sent les circonstances. La dame l'a perdu, dit, mais je sens quelque chose à moi. Pour ces dossiers. Et qu'est-ce qui se passe, madame <rire> Dieu change le cœur. L'ambassadeur, dit, messieurs, l'ambassadeur, rentre au bureau. Mais madame, je ne peux pas rentrer au bureau. Il dit non, non, c'est un ordre qui vient de Bruxelles en fait. Amen. Rentre au bureau, mais la dame dit, mais monsieur, concours, mais je sens que dans mon cœur, si je dois faire quelque chose, mais madame, qu'est-ce qui se passe Mais c'est Dieu en fait. Amen. Il réveille la dame, il réveille amen. la boucle, il réveille. L'ambassadeur la dit, retourne au bureau. Pourquoi Parce qu'on a prié. J'ai entendu amen. la parole. J'ai entendu la prière. Amen. Alors j'ai changé de programme Donne-moi lisa. Amen. Amen. Le dieu du surnaturel amen, amen. La soeur Bambino, vous connaissez, non Amen. Jusqu'aujourd'hui, il fait il dit, mais frère, c'était. Je n'ai pas vu. Mais même, vous savez ce qui s'est passé La dame en question qui a pris tout, il dit, maintenant il dit, il dit, mais maintenant je regarde un peu avec la banque. Oh, non, non, non. Il dit, moi-même, je vais faire encore un autre organisme. Pour voir s'il si encore un peu, faire encore un peu plus. Et c'est la dame qui téléphone à ton organisme pour changer maintenant que. Vous avez donné un Et vous savez, c'est comme ça que ça se passe. Donc, elle se charge en fait du dossier, elle s'occupe de tout, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé, madame Le Dieu du ciel. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Le Dieu surnaturel. C'est la frère. Amen. Ne soyez pas incrédules. Amen. Mais croyez. Amen. Si Dieu est avec nous où sur le miracle, on le voit. Amen. Mais inquiétude parmi vous, il va être toujours là. -haut. Même si les malades sont guéris sous ses yeux. donne gloire à Dieu. Donc, vous à Dieu, mes frères, la place de Dieu parce que je vois qu'il est C'est vrai, non Amen. Nous continuons, chapitre 9, et puis je vais m'arrêter. Vous n'avez même pas rentrer dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais Dieu, Dieu le seul sait. Ah, alors nous lisons, et puis nous allons nous arrêter parce que il y a de deux heures, Oui. Regardez bien, il dit, non Verset 29, il dit. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Mais 30, il dit, oh, cet homme leur répondit, « Il est vraiment étonnant. » Vous savez, on pensait qu'elle allait trembler. Hein? Parce que vous savez, hein, le groupe d'influence, on va dire aussi Elle il était tellement dans son assurance. En fait, c'était le Saint-Esprit. C'était le Seigneur. Parce que pour notre instruction à nos frères. Quand Dieu t'a délivré, frère, on ne peut plus te ramener pour aller tendre la langue, pour qu'on t'amène la calice avec les hostiles sur la bouche. C'est pas possible, ça je suis sorti de là pour que Dieu maintenant me nourrisse lui-même. C'est vrai, non Parce que c'est vrai. La scène, ce n'est pas, pas les, les, les effectivement qu'on a coupées en, en 6000 morceaux. Non, c'est un seul pain. Nous montrons le corps de Christ, effectivement. Et, et, et, et, nous participons à ce corps, Alors, nous ne le brisons pas, c'est un corps qui a été brisé. Amen. Nous savons ce qui se passe effectivement. Et c'est pour cela, nous ne prenons pas des petites rondelettes à gauche, à droite, hein, dans les petits calistes. Non. Nous voulons revenir sur le fondement véritable. Amen. Comme les apôtres étaient. C'est comme cela qu'ils voulons aussi revenir. Alors il dit, mais il est étonnant que vous sachiez, que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Mais là, écoutez bien, cet homme. Ah, que Dieu soit béni. Si Dieu peut accorder la grâce que nous soyons si fermes. Dans notre foi. Parce que vous savez, quand maintenant... C'est pour ça, c'est important que vous compreniez ceci. Le Seigneur nous équipe. Il sait que l'ennemi viendra avec... Est-ce que tu crois... Parce que maintenant, tu es peut-être malade, tu as peut-être un problème. Il ne faut pas dire, bon, quand je vais rentrer, maintenant, il va encore m'assailler. Quand tu dis ça, mais il va prendre la force. Je oh, suis. pas ce que tu lui dis, mais tu vois, moi je suis faible, quand tu vas encore venir, tu vas encore m'enfoncer encore. Non. Dis-lui si tu viens. Amen. Je suis maintenant fort, je t'aime mets la Il est une appui de parce que ce matin, mon Dieu m'a monté Amen. ma place. Amen. Il dit, c'est terminé avec toi. Amen. Vous n'êtes pas marié avec les démons Non. Avec le Seigneur Jésus. Amen. Je suis resté un frère. Amen. Je suis récétain. Il n'a pas tourné autour de toi. Non, me dis -moi. je suis marié. Amen. Amen. Et mon Seigneur vit dans sa maison. Amen. Amen. Dans quelle maison va-t-il encore venir Je vais encore t'injecter un peu. Il n'y a pas d'injection. Il y a la puissance pour Amen. au loin. Amen. Amen. Amen. Donc quand tu sors ici, tu es plus que vainqueur. Amen. Tu marches dans la vie, effectivement, les démons, viennent. ils doivent fouiller. Amen. Si hier, ils te faisaient trembler un peu, aujourd'hui, quand je sors, Amen. je garde la foi dans la parole. Amen. La foi, c'est l'homme de la maison. Amen. Amen. Il ne faut pas les laisser dehors, il faut les garder à l'intérieur. Quand les voleurs viennent, vous savez, ah, quand les voleurs.. Vous savez, c'est bon, pas nécessaire. Vous savez, quand il voit l'homme de la maison, effectivement, il regarde, il dit, ouh, là-bas, il ne faut pas toucher. C'est vrai. Quand la foi est là, Satan sait qu'il ne peut pas venir. Il va tourner tout autour. Mmh. Cet homme Abraham, oh là là, la Bible nous fait savoir quoi. Oh. Satan tournait avec regarde, ton encore et quand tu vois oh là là là là là. La Bible dit, mais fortifié par la foi dit lui, il ne même pas que son corps était d'allisser. Il avait tellement confiance. Amen. La foi avait pris des racines dans Abraham. Alors c'était vraiment assis dans la maison. Quand Satan est dit, mais par où je peux regarder Quand j'ai dit, mais Dieu est vieux, lui il ne voit pas la vieillesse. Il voit la promesse. Amen. Alors, par où je peux toucher Abraham? Il n'a pas trouvé d'ouverture. Abraham est resté fin. Amen. La Bible dit, il y a une pleine conviction. Amen. Frère, donc, tout l'intérieur a été rempli. La maison remplie de l'homme de la foi. Où ouais, est cet il il enfant tu va t'injecter là? Non, quand il pousse tout il un béton. Amen. Amen. Amen. Amen. Il n'y a pas d'endroit pour que les séringues puissent rentrer. Amen. Le séries s'est pris. parce qu'il y a le béton de la foi. Amen. Amen. Vous chantez étant bétonné. Amen. Demain, j'irai au travail, tout ira pour lui. Amen. Quand on va licencier, pas de problème. cest que Dieu a un travail pour moi quelque part. C'est ça incroyable. Amen. Toujours ferme dans la foi. Étant sûr de son Dieu. Là, c'est comme cet homme il Et Dieu, là, mais il est étonnant que vous ne sachiez d'où il vient, cependant. Je ne peux pas nier ce qu'il a fait pour moi. C'est bon, là, il m'a ouvert les yeux. Alors il dit, mais. Et vous dites que c'est homme dit, mais écoutez, c'est merveilleux cela, c'est homme Et il dit, mais c'est quand même bizarre. Et vous dites que vous versetz 30, il dit, mais c'est quand même bizarre. Il dit, mais nous savons tous. Mm -hmm. Vous et moi, vous enseignez cela, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Amen. C'est ce que vous dites, non Amen. Que Dieu n'exauce pas les pécheurs, vous l'avez dit. Parce que vous dites, me... donc, gloire à Dieu, c'est toi est un pécheur. Bon, maintenant, vous voulez menacer changer tout le temps les versions. Un peu là-bas, un peu de frais, c'est pas possible ça. Où est-ce que nous allons oui? Cet homme est toi, es un pécheur. Il dit... il dit, mais vous savez tous très bien que Dieu, Dieu, Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est vrai ou pas Amen. Mais écoutez, il dit, eh? mais mais si, si quelqu'un, il dit, il dit, mais si quelqu'un l'honore, et fait sa volonté. Alors là, il ne fallait même pas toucher à cet amour. Non, non, il non, ne faut pas toucher à cet amour parce que pour nous c'est un pécheur, donc il faut l'admettre. Alors mais là, il dit, mais, mais si quelqu'un honore Dieu, donc pour toi, il, et en plus il fait sa volonté. Oh, oh, oh. Et il dit, en disant, il dit, alors nous savons que c'est celui-là qui l'exauce. Il ne s'en pas là, il dit jamais. Oh, oh, oh, oh. On a entendu dire que Dieu soit béni. Oh, j'aime cela, frère. Je vous dis, tant que nous soyons comme cela, Amen. ferme ta foi dans la Sinon, frère, si vous n'êtes pas ferme, Satan, vous parlez à gauche et à droite. Vous êtes comme un tas de poupées, comme la dit, flottant, tout va à gauche et à droite. Frère, non Il faut que vous connaissiez, vous sachiez votre position. Amen. Que quand il y a un problème au travail, c'est pas moi n'importe où qui dit, mais j'ai un Dieu. Amen. Quand j'irai à sa maison, je mettrai à genoux. Amen. Je prierai. Amen. Mon Dieu exaucera. Amen. Alors, peut-être ça va vous sembler un peu drôle, mais que Dieu pardonne. J'ai dit à mes frères, je crois que c'était vendredi. Bon, on dira, ah, mais frère Léonard, tu exagères un peu. Que Dieu pardonne. Nous étions ici vendredi. J'ai dit, bon, on va prier, on va prier pour les cas. dit, mais quand même pour les temps. Parce que. On disait qu'il allait être difficile, nos frères n'allaient pas arriver à être à l'Assemblée, vous savez, hein, avec le train, avec des frères qui habitent loin pour le train. Puis... Et mon frère Marcel, ma belle-mère Marie-Lizière, ma j'avais vu, c'était même des beaux avec eux, on a, a prié même pour ça. Et des beaux, parce qu'il disait, frère Marcel, il dit, mes on a dit 15 kilomètres, 15 kilomètres, 15 kilomètres, 15 kilomètres, 15 kilomètres de l'échelle. Alors, nous! Il faut dire répété de nous parce que si c'est 15 km, bon c'est pas pour ma machine parce que si tu peux... Et ce matin, en sortant, toute ma famille était en retour. En sortant, je fais mon pied comme ça. J'ai dit 15 km, génial. je rentré dans la voiture. J'ai dit, oh, blanc, Dieu. Allons-y, je suis arrivé ici même à 8h. Parce que je voulais de la bonne foi pour vous. Qu'est-ce qu'il est? Qu mais Dieu soit béni. Amen. Amen. Le temps est bon. Amen. Il exauce. Amen. Nous lui sommes reconnaissants Amen. Alors il dit Oui, c'est vrai, bon. Pensez comme vous voulez, mais je crois que le Seigneur a accordé la grâce. Amen. Vous un temps oui, aussi bon, oui. aussi doux. N'est-ce hein? pas, mon frère Marcel Amen. Oh, merci, frère Amen. Alors nous lisons, j'ai terminé par là. Jamais, et regardez comment je transpire. Et la température était tellement si bonne aujourd'hui que je suis en plainte que Dieu te bénisse. Je ne vais pas être Mais jamais, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux de la vénélée. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alors là, maintenant, il commence, il a dit Mais ici, tu as le même. Il répondit Tu es né tout le temps. dans le péché. <rire> <rire> et Dieu veut nous enseigner. ils l'ont chassé. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Soyez des vaillants, frères. Amen. Les combattants véritables. Amen. Satan ne savent pas comment vous tenir. Ah oui, mais on ne sait plus rien faire avec. lui. Ah oui, et toi étant fort, continue ton chemin. Amen. vous nous en ce Matin, nous voulons te dire encore merci. Nous voulons avoir bonheur loin sur toi pour chaque chose que tu as accomplie encore pour nous, mon bien mais Seigneur, pour le mal fait que tu as accompli encore parmi nos pères. Oh, que la grâce est un peuple qui t'appartient, Seigneur. Quand elle nous aussi, ta parole à toi, mon sauveur. Oui, éclaire-nous encore, mon bébé, pas puissant. Nous voulons avancer avec toi, nous voulons être éclairés par toi, être conduits par toi, mon Seigneur. Oh, que la grâce est éclairée par ces dieux merveilleux. Tu es vraiment le dieu véritable, Père. Nous puissons, nous coup de l'excellent, le créateur du ciel de notre Dieu. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour chacun de nos La grâce est tellement nous, Seigneur. Nous devons faire pour ta à et tellement Et toi, notre Dieu, nous sommes heureux, Père, d'être un peuple qui est à toi, mon bébé, Père. Nous voulons vivre pour ta gloire, nous voulons te donner, Père. Nous voulons célébrer, tu es enfer, mon bébé, Père, pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Jamais tu nous as abandonné, Père. Jamais tu nous as laissé, mon bébé, Père, pour Père. Oh, conduis-nous encore ce matin, Père. Bénis chaque Père, bénis chaque soeur. Le passé, ici dans ta communauté, mon bébé, Père, Père. Parce que tu es un autre Dieu. Tu es un autre soutien. Tu es un autre secours. Et ça, bien, soit soit encore aujourd'hui, Père. La parole de notre vie en nous, et Oui, oh, le Dieu encore remercier en touchant toujours et agir encore Merci, Père. la avec tout Merci encore, tes Merci à notre Merci. Que ton nom soit avec nous. Que ton soit Merci. Merci. Merci, merci, <Mile noire> à cause de ton nom, merci, Jamais, merci, gloire de merci, merci, merci,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 Parce que, parce que Merci, mon Dieu. Parce que tu fais Seigneur, Jésus. Merci, mon Dieu. Parce que tu donnes encore la éternel. Eh, pour continuer ce voyage. Et en même temps, je me fais l'air, parce que la c'est que tu promis, la conférence la terre, mains, Seigneur regarder je du par Alléluia. de de de le de le de vous. Chantez fort pour que tout le monde les suive aussi. Parce que vous chantez tellement si bien.